Spa ou jacuzzi, quels sont les bienfaits Quelle est la différence entre un spa et un jacuzzi Depuis des millénaires, l'hydrothérapie est pratiquée de par le monde, dans de nombreuses sources naturelles d'eau chaude. Ces eaux appelées mésothermales, proviennent des profondeurs de la Terre. Elles possèdent quelquefois des vertus thérapeutiques, de par leur teneur en sel, gaz ou minéraux divers. Par un processus long et complexe, l'eau est chauffée, puis vaporisée dans les profondeurs de la Terre. Elle est ensuite refroidie en remontant vers la surface par les eaux froides souterraines, et elle finit par ressurgir en source d'eau chaude, à des températures pouvant être encore très chaudes, de l'ordre de 80 degrés, et quelques fois plus. Lorsque la température d'une source est située entre 30 degrés et 40 degrés, les bains sont alors possibles et agréables. Certains animaux savent profiter de cette aubaine. Les civilisations antiques gréco-romaines, ont bien entendu exploité cette opportunité, en captant et canalisant ces eaux pour alimenter des termes. Vantant leurs vertus thérapeutiques, et qualifiant les bienfaits de ces bains par ce slogan en latin, sanita per aquam. Traduction approximative, la santé par l'eau, d'où l'abréviation, SPA. Pour ce qui concerne l'appellation jacuzzi, c'est le nom de deux frères qui se lancèrent en 1958 dans l'hydrothérapie en fabriquant une mini-pompe. Devenu un nom commun par Antonomase, c'est d'aujourd'hui une marque américaine, qui représente les bains à bulles en général. C'est quoi un spa aujourd'hui Les spas thermaux sont depuis des siècles, des lieux de détente et de soins thérapeutiques. Au début du XXe siècle, des spas de bien-être ont fait leurs apparitions dans les salons de massage et de beauté. En 1968, les frères Jacuzzi, en inventant une pompe de circulation miniature et portable, qui l'ont ensuite intégrée à une baignoire, ont créé le concept du spa que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, le spa d'intérieur reste un investissement conséquent. Les spas d'extérieur, eux se sont largement démocratisés. Le large choix, notamment dans les modèles gonflables, met cette acquisition à la portée de quasiment tous les budgets. Quels sont les bienfaits du spa Les vertus thérapeutiques de l'eau chaude ne sont plus approuvées. L'association de l'eau chaude, idéalement 36 degrés, de jets d'eau sous pression, saturés de plus ou moins d'air, dirigés vers des points précis du corps, produit un hydromassage provoquant ainsi bien-être et relaxation du corps et de l'esprit. Quelles sont les vertus thérapeutiques du spa De nombreuses pathologies peuvent être apaisées par de fréquentes utilisations d'un spa. Comme les douleurs dorsales, les tensions musculaires, les tendinites et les courbatures. Les douleurs d'articulation, rhumatismes ou polyarthrite peuvent être également soulagées en complément des soins et traitements médicamenteux. Spa et aromathérapie, se détendre en profitant de parfums agréables, soigner certains maux, voilà l'objectif de l'aromathérapie associée au spa. Il faut cependant ajouter à l'eau du spa, uniquement des huiles essentielles élaborées pour cette utilisation, possédant un pH neutre, et sans colorant. Quelques gouttes suffisent, pour apporter à l'eau du bain selon les huiles utilisées, des propriétés, antifongiques, antalgiques, anti-inflammatoires, antibactériennes, stimulantes ou apaisantes. Exemple d'huile essentielle aux vertus diverses et reconnues, la menthe, le romarin, l'eucalyptus, la citronnelle, le thym, la rose. Combien de temps doit durer une séance de spa Généralement les séances de spa durent entre 20 et 30 minutes, elles ne doivent pas être trop longues. Ce temps de séance concerne un bain à température modérée, environ 36 degrés. Au-delà de cette température le temps de séance doit être diminué. Le spa peut-il être contre-indiqué il est possible que pour certaines maladies ou troubles, le spa soit déconseillé, mais seul un médecin est apte à décider. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.